Mais moi je suis Napoléon. Napoléon, voilà. Mais <rire> je m'en moque, j'ai du pognon. C'est ça, je suis presque bourrin en fait. <rire> Arrêtez, ah, souhait. Lance-roquette. Lance-roquette ou lance-lance-roquette Ouais je maintiens, c'est une cartouche de NES. Hein. Si tu pouvais le faire euh, plus tard. Ah nah, I kinda like Jack. Je vous donnerai un pardon pour vos offenses criminelles, ainsi que une considérable summe de cash. Ah, oui, bien. Je suis en train de me dire qu'est-ce qu'il aurait pu proposer un claptrap. Attention, il y a un homme invisible. Je ne le vois plus d'ailleurs. Il a plein. Mais j'en ai vu plein. C'est fou, n'est-ce pas J'ai besoin de plus d'air intestinal. Vous avez aimé l'opportunité de brûler dans les skies à centaines de miles par heure, courtesy de l'Helios Moonshot Cannon <rire> Je dis ça non. se vend bien. Je dis ça se vend bien. c'est to cette arme vend bien. Je dis on avait dit que c'était de la triche non Euh les gars Attention à la tête voilà. oui Bah attends, euh, trans est transmuter en pancake ça compte ou pas oh, Ouais Le retour des véhicules C'est oh quoi ce sexisme Je suis pas sexiste, t'avais le bleu, t'avais qu'à le prendre. Hein. Oh, bah il a l'air bien Oui il deux. il est.. Il est où ma véhicule Pas grave, j'en ai numérisé un hein, moi. Non mais euh... te gêne pas J'ai pas eu les couleurs de Seb en plus, elles sont pas mal. C'est... C'est rouge et vert. Je sais pas si tu as remarqué que mes coups sont sur ton chapeau à un petit pierre. J'arrive pas ah non, à les tuer. Faut brûler. pas que t'en tues, faut que tu fasses des dégâts alimentaires. Pas de les tuer. Ouais mais j'ai pas le temps, et vous me les tuez avant. <rire> <rire> T'as toujours le shit pour te planquer <rire> là où il faut pas en plus hein Oh that's just beautiful Un vrai feu d'art oh la belle verte ah Pardon moi pas, ta pas taper Ouais, je suis garou... recycler <rire> c'est oh, génial Je suis à 182 de de de niveau de rire, <rire> en fait, ça vient du ah, cinquième élément. Ah oui, mais comme il glace pas moi aussi, parce que normalement il a un truc de, il a un truc de glaçon, il lance des filles et fait, il fait tellement le de trucs. J'ai vu dix fois celui, mais j'ai pas compris la référence. <rire> on le flamme de d'Ozorgue. Oui mais le, le, le petit mot en rouge, on recommence, n'indique rien du coup en plus. Euh... J'aurais dû que dire on parce ne demandez pas quoi. quoi Une mauvaise traduction. C'est replay, replay mode. Ah, ah bah, bah moi j'ai trouvé surtout le pouvoir qui est je crame plus ce qui bouge donc. Euh... Ce qui est un pouvoir assez sympathique, bien hein, admettre. Hein. C'est toi ah qui bah fais exploser ouais, les gens ouais, comme ouais. ça. C'est pas très poli. <rire> à travers les murs. QUOI ouais. Mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez <rire> Qui c'est qui veut taper dans mes mains Moi, Si vous n'avez pas d'amis ou qu'il préfère vous ignorer, les dégâts de vos armes et votre régénération de santé augmente quelques secondes, parce que bon, allez vous faire foutre. C'est <rire> pas juste partage un peu les bonus <rire> avec les autres membres de l'équipe, il a pas que pour toi. <rire> non. Il y a trop de syllabes, je crois que j'ai pas pris le monstre. Mais bon. Mais C'est parti par où toi ah Comment ça Oui Ah oui, tu t'es voté, ouais. Mais non, mais ils ont, ouais. ils ont enlevé la place Oh, c'est chute De l'oxygène De l'air Ah non, il se met faire Je believed jamais que ça right on accident. Euh, facile. Je je ouais. <rire> Me ah, facile! c'est large! Boah! Ah, mais tu repars maintenant! Il est d'air. <rire> c'est embêtant! These <rire> au moins pour les cotisations retraite c'est comment appuyer docilement il a de beaux yeux the the bones. je suis cassé hé hé hé derrière oh. ouais Must pop with hands. Ah. cogne alaïs pas fouette ah, <rire> j'ai pas de bras moi Quoi Ventiller la clé là <rire> That's enough You've the infestation or something s'appelle euh, comment qu'une oui. bouche. Meilleur Robert Élevé en plein air il est satisfaisant. Steak mariné <rire> Est mort, c'est des grands boîtes Boîte de noires. Ah, c'est bien ça. Je fais quelle taille, moi. C'est plus facile quand il bouge pas. Hein. Voilà, là, ils sont y va sans toi. Hein ah. ah, la bande ah. de salopards. 22 ah. heures. Je peux pas appuyer sur le bouton pour l'empêcher. Ah non, moi j'ai pas l'impact des balles. Ah, <rire> ah c'est con. Aïe, mais, mais me tirez pas dessus. Oh, no. oh. t'inquiète pas, je vais te sauver. Quoi Quand les gens sont à terre, on peut pas voyager. Oh bah non, on oh bah, c'était bah... comme ça déjà. Jamais vraiment eu l'occasion de tester en plus. Ah mais y'a plein de clap maintenant oh. plein, plein, plein, plein Ouais J'ai ouais, fait gaffe, mais là c'est une façon de courir qui est un peu bizarre. Tu vois le trou Ah bah il y en a partout. Non oh. oh. Oh... Tu reconnais pas Non... Bouah. La chose, oui... Je te rappelle qu'on lui a ajouté une ventouse et un espèce de batteur à oeuf. Hein. Mm. Ah, ah ouais, le temps que ça monte au cerveau. Mais je l'ai pas vu <rire> En plus, il s'appelle Claplek. C'est Claplec. Claplec. Oh. Ouais. Je sur nous. Moi, je veux l'enfant dire je... exterminé. Ah, il n'est pas moi Espèce d'abruti pour vous. That robot is like a child to me, except I care about it Pierre, toi, euh... Ouais. Nanais. Hey vous approchez pas trop parce que... Ah sure that's patchable. Oh oui. You know on le fait qu'on qu le bute ou on le sécurise Bon, le sait il est trop mignon. Parce on le sait on se casse. Ah, pour sécuriser, en fait, faut fermer la porte. <rire> Il est en train de filer. Non, je suis en train de rire. Tu m'entends pas rire Stop the Je vais vous enfermer à l'intérieur. Hein. Ah, ah, pardon. Non. Je vais pas me faire enfermer avec un balot. C'est le docteur Oui. Le board, pour whatever reason, has decided to allocate some supplies for you. They've bought some loot from. Ouais. a worker bot and defend it while it pulls in the shipping container. No, no, Non, non, non, no, non, non, non, non, non, <rire> non, non, non, non, non, non, non, non, ah bah voilà, on a pas besoin de me critiquer. Je suis pas hein. tombé, je suis pas tombé. On a du vert et y un bleu. Non, non. Mais y'a un monsieur là Y'avait un monsieur Alors rien Ouais J'ai mes balles qui ricochent maintenant. Bah il me semble que tu as commencé à mettre des points dans la compétence qui sert à ça il y a un moment déjà Ah si si si c'est moi qui les drop Et encore là <rire> Ah quelqu'un a ramassé la... Ah bah je gagne des points même si c'est quelqu'un d'autre qui ramasse de l'argent oh, Ah ça bah ramassé alors. alors Toi t'as développé le... les drones à fond quoi Oui Moi j'aime bien rester AFK Est-ce que je peux faire des A5 oh Attends, attends <rire> <rire> euh, Tu me stresses pourquoi ton emplacement 1 il est vide c'est le 4 normalement qu'on vide. Et ça doit buguer alors parce que moi aussi j'ai... grave. Il y a un ah, bug. D'accord. Euh... C'est très perturbant. T'as un quoi là en compétence à droite